Eh bien, bienvenue à cette deuxième Web TV organisée dans le cadre de la journée nationale des villes Internet. Je suis Maxime Lemaire et je représente l'association Débalab, Débalab, association de, qui regroupe et qui valorise eh bien, les professionnels de la concertation. La révolution digitale inonde notre quotidien, alors dans la sphère professionnelle bien sûr, mais également dans le cadre des loisirs. Alors vivre ces loisirs autrement, comment avec quel support et pour quelle plus-value Voilà ce que je vous propose d'échanger avec nos trois intervenants de ce jour. Nadia Cellini, bonjour, vous êtes adjointe au maire du Gauzier. Lydie pardon, Céline, vous êtes vice-présidente Célin. Voilà, désolé, je l'ai faite. Lydie Célin, vice-présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Et dernier inter intervenant, Christophe Minaudier, pardon, également. Minaudier, cofondateur de LM Sport Tourisme. Alors, on va commencer par vous. On va partir de l'échelon agglomération. Une communauté d'agglomération, quatre communes, situées au sud de la Grande Terre, en Guadeloupe. Alors, pourquoi l'agglomération s'est engagée dans ce souci de valoriser le numérique en faveur des loisirs Alors, Bonjour à tous. La rivière a du Levant, euh, effectivement, euh, a, elle, a, a eu la volonté euh, de, de euh, valoriser euh, l'offre touristique euh, pour attirer et fidéliser euh, les visiteurs euh, on sait qu'aujourd'hui l'internet et euh, les systèmes mobiles sont devenus des canaux majeurs de l'information et de la réservation touristique donc euh, la Riviera du Levant avec euh, le numérique euh, veut redynamiser euh, la filière touristique promouvoir ses, ses atouts et renforcer l'attractivité du territoire. Donc, pour y arriver, nous avons retenu diverses actions. Euh, tout d'abord, s'assurer de la présence euh, de la destination sur le web, euh, professionnaliser les acteurs du tourisme euh, au numérique, par des formations. Euh, euh, J'ai un petit trou de mémoire. veux dire que vous avez engagé des actions dont la finalité, oui. c'est de pouvoir promouvoir Alors, les loisirs. Euh, avoir une utilisation optimale des réseaux sociaux avec euh, Facebook, Instagram, pour nous permettre d'atteindre les publics ciblés. Nous avons aussi, nous aurons aussi sur le site de la Riviera de Levant et euh, celui de l'Office euh, du Tourisme Intercommunal euh, une application qui, qui permettra aux touristes euh, de préparer son voyage en amont. Il aura toutes les informations si nécessaires au niveau du tourisme vert et bleu. Il, y aura, il aura la possibilité aussi euh, de visiter en visite virtuel euh, certains lieux du territoire de la Riviera. Et sur votre commune, alors, la commune du Gosier, troisième commune de Guadeloupe, alors, comment se traduit cette volonté communautaire et également communale C'est-à-dire que pour euh, la ville du Gosier, nous avons initié euh, effectivement le site internet en 2006. Euh, en 2015, il y a eu euh, une refonte parce qu'en 2016, nous avons créé le site euh, de l'Office de Tourisme du Gosier qui, euh, justement, pouvait nous, pour nous permettre de communiquer sur toutes les activités sportives, nautiques surtout parce que le Gosier est labellisé ville touristique, sur les hébergements, sur la restauration. Donc, dans un premier temps, bon, puis après, la Carl est arrivée. Donc, l'Office de tourisme du Gosier n'existant plus parce que maintenant, c'est le parce que la Carle, le est une commune membre de la Carle. Donc maintenant, c'est la Carle qui prend en charge le suivi. Mais il faut dire que nous, nous avons commencé depuis en 2006 et nous allons poursuivre effectivement avec la Carle. Un autre guide de musée à ciel ouvert d'envergure mondiale. Voilà, c'est ce que vous m'avez dit qu'on a préparé cette Web TV. Christophe Mignodier, pouvez-vous nous préciser eh bien, les objectifs de cet outil alors les objectifs sont, sont multiples, ils sont nés finalement d'un constat qu'on a eu avec mon associé Olivier Lebleu durant 15 ans d'activité professionnelle à voyager sur la planète et à se rendre compte que lorsqu'on arrivait sur un territoire, une zone, euh, lorsqu'on est professionnel ou touriste, on n'a pas forcément à disposition des outils simples euh, à portée de main. J'ai envie de dire, celui qu'on a tous dans la main et tous ici présents, c'est le, le téléphone. Et on s'est dit, bah tiens, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, que euh, l'offre touristique soit euh, nouvelle avec un outil qui est euh, innovant et différenciant Donc on est parti de ce, ce constat-là pour euh, proposer aujourd'hui des, des visites, des visites pardon, guidées par le, le GPS du téléphone, passant par les points remarquables, les points d'intérêt euh, d'un territoire et les commentant en simultané. Donc de là, aujourd'hui, on est capable, sur l'intégralité de la planète, de, de, de, de promulguer, de mettre en avant et d'augmenter l'attractivité, comme vous le disiez tout à l'heure, de chaque zone au travers d'applications, notamment en marque blanche, qui, qui permettent donc au territoire de se mettre en valeur et donc de pousser le touriste à, à voir que sur place, plein de choses sont faites. En tout cas, euh, apparemment, vous avez deux nouvelles clientes, à moins que vous travaillez déjà avec euh, ces collectivités. Euh, Nadia Cellini, est-ce que vous avez déjà des premiers résultats par rapport à toute cette dynamique qui est engagée, vous le disiez, depuis 2006 Mais Depuis 2006, euh, oui, parce que en plus, nous avons décidé aujourd'hui d'avoir une plus grande visibilité, euh, puisque euh, euh, de nos jours, ce qui, ce qui euh, fonctionne, ce qui marche maintenant, c'est le site Internet, quelles que soient les, les, pour les réservations, pour les visites d'idées, comme disait ce monsieur, donc effectivement, euh, nous sommes dans cette perspective de, de poursuivre là-dedans. Et nous avons des retours parce que de manière générale, les retours que nous pouvons avoir, c'est la fréquentation, le, le, le retour, l'intérêt et euh, la réponse quand les personnes répondent présentes. Donc c'est ce retour que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas fait de statistiques pour l'instant, mais nous avons, je pense, aujourd'hui de bons retours. Il y a un premier ressenti qui est plutôt favorable et positif. Tout à fait, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous, nous pensons euh, euh, euh, inscrire un enfin, et créer un, un, un, site, euh, un, site, euh, un site web pour continuer. Euh, J'ai perdu un peu parce qu'on a on encore on a, on a des projets voilà, pour Développer. le développement. Voilà. Christophe nous dit, alors quel est avantage de votre application par rapport à quelque chose de, de plus classique On voit tous un guide qui nous accompagne lors d'une visite d'un musée. Alors nous, on est, on est totalement complémentaires à un guide accompagnant, si on prend ce, ce cas de figure. Le, le principe, c'est qu'aujourd'hui, euh, un guide accompagnant va partir avec un groupe. Euh, et s'il est seul, eh bien, les touristes qui vont arriver entre temps n'auront pas la possibilité de visiter ou d'avoir des explications sur, sur le lieu où ils sont. Euh, D'un autre côté, eh bien, comme tout guide, il a des horaires de travail et il a aussi des, des repos. L'intérêt de, des applications, c'est qu'elles n'ont pas d'heure de travail et qu'au final, euh, elles sont multilingues et qu'elles peuvent vous suivre euh, de façon perpétuelle. Donc tout l'intérêt, c'est de se dire qu'on vient avec une offre complémentaire et ce n'est pas du tout une offre euh, qui vient en, en opposition. Bien au contraire, euh, aujourd'hui, il faut conserver tous ces métiers qui sont des érudits et qui en plus ont un lien humain et ça, il faut le conserver aussi. Euh, mais concrètement, on a la chance d'avoir euh, des, des outils numériques un savoir faire et bah, l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui, c'est de, de le faire savoir. Complémentarité, c'est un, un élément important. Alors par rapport à toute cette dynamique, Madame la vice-présidente, est-ce que vous avez été confrontée, tout de même à certaines résistances, à certaines difficultés et auquel cas, comment vous avez fait pour y remédier Les difficultés que la rivière à du Levant a été confrontée, c'est surtout bon, dans un premier temps par rapport à la couverture numérique. Euh, qui n'est pas, euh, pas adéquate sur tout le territoire euh, donc euh, on a essayé puisque ce n'est pas, pas, pas notre compétence, c'est une compétence régionale comme pour, dans beaucoup d'autres régions, euh, nous avons donc euh, installé des bornes euh, wifi gratuites pour que les touristes et les usagers puissent se connecter euh, voilà. euh, après c'est euh, l'accessibilité du, du numérique pour tous il y a quand même une petite fracture et bon, le numérique n'est pas, pas si développé dans, dans certains secteurs et certaines régions. Donc euh, nous avons déjà mis en place des sessions d'initiation euh, au numérique, euh, des petites sessions un peu partout sur le territoire. Voilà. Merci. La question de la fracture numérique, on, on y reviendra tout à l'heure, notamment dans le cas des territoires ruraux. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre participation à cette deuxième Web TV de l'après-midi. Et donc à très bientôt sur les stands. Au revoir.